Ouvrez l'application Baobab sur votre smartphone ou votre tablette. Il faut enregistrer la bibliothèque numérique immédiat. Pour cela, appuyez sur Ajouter un compte. Dans la zone de recherche, saisissez Savoie-Biblio, puis appuyez sur le bouton Rechercher. Sélectionnez Savoie biblio direction de la lecture publique en appuyant dessus. Sur cet écran, il convient de renseigner votre identifiant et mot de passe immédiat. C'est celui que vous renseignez lorsque vous voulez vous connecter au portail immédiat de Savoie biblio. Appuyez ensuite sur « Enregistrer ». Pour récupérer les prêts que vous avez effectués sur le portail Savoie Biblio, appuyez sur le bouton « Récupérer mes prêts ». L'application a bien récupéré votre prêt en cours sur le portail Savoie Biblio. Appuyez maintenant sur le bouton « Bibliothèque » en bas de votre écran. Votre prêt apparaît, il suffit d'appuyer dessus pour ouvrir le livre numérique. Pour rendre un livre depuis l'application Baobab, une fois la lecture de celui-ci terminée, appuyez sur une des pages du livre, ensuite appuyez sur « Informations » et vous trouverez le bouton Restituer maintenant. Il convient d'appuyer dessus. Confirmez la restitution de la publication. Vous n'avez plus de livres empruntés à la bibliothèque immédiate de Savoie Biblio.